YouTube Je suis en train de m'entraîner pour le master kill où il y aura Gotaga, WarTech, Dwagby. Je m'entraîne pour que tout le monde paye un max. Ce sera sûrement pour une assaut, donc euh, je fais bien de faire ça. La game est monstrueuse. J'ai défoncé Saxi. En même temps, il est nul. Bon visionnage. Oh, no problem, ma friend. <coughs> Oh, c'est chaud! Espèce de chien! One more, guy, one more guy. Même pas eu le temps de choper mes trucs, oh, quoi! Sale chien! Nice Viens au goulag! Oh, non, non problème, travail, travail! Soit vous soit vous Alors, le joueur a chier, ça dégage. Eh, Saksi! Eh, Saksi! Eh, Saks! Eh, Trop fils de pute! Merci Maxi pour les, pour les deux mois C'était Saxi Non c'est pas vrai ah, C'est un cheater Moi je pense que c'est un cheater les gars On va analyser la game mais je pense qu'on est clairement sur un cheater Et hey, ma friend, wait Moi je pense qu'il triche les gars Moi On va analyser ça mais... Regardez déjà il fait des trucs bizarres tu vois, il et sait qu'on spec donc là vous le savez très bien est va, tricher, et... Il est que Dès qu'il est spec. Il va s'amuser à faire le tu couillon Tu l'as tué deux fois le pauvre C'est les mots de Skyros hein c'est vrai Il dit généralement il s'amuse à faire le couillon, il fait n'importe quoi donc on va analyser ça Parce que pour moi Après les gars il a il a pas à s'en vouloir plus que ça le sac hein. Je suis champion du monde les gars quand même C'est normal tu vois qu'il ait pas eu Regarde, regarde, des déplacements très bizarres. Euh... Non, non, regarde. Comment il savait qu'il y avait un gars ici hein Là, ce mec, c'est un tricheur. Moi, je pense, c'est un. Voilà, que on peut signaler triche, tout. Hein. Vous Voyez Comment il a su Vous Voyez, moi, je trouve que, je trouve que es, c'est très suspect. Hein. Euh, voilà, donc là, il s'amuse à troller parce qu'il a une aim assist vous voyez, exactement les gars. Vous voyez comment il a su qu'il allait rentrer dans la porte Comment il a su qu'il allait rentrer dans, tu vois nice. yeah boy. Hey, so cool. hey, Thank you, bye Ouais, moi, moi, vous voyez, donc là, il y a le mélange combo wallac euh, voilà, euh, aim, euh, aimbot. Il t'a euh, signalé pour triche. Que, je pense qu'il a radar toujours actif. Ah, euh, bon. voilà. Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, s'il était pas autant à chier. Quoi Non Hein Comment, comme par hasard, quand il tire, ça touche le gars, tu vois ce que je veux dire Quand il tire, ça touche. Et, et là, c'est là où c'est le chelou aussi, tu vois. Vous voyez, bam, le ping qui a pingé là. Personne n'a rien vu, mais lui, il a tout vu, les gars. Et bot actif. Et voilà. Vous voyez Oh là là Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh On l'a tous vu. Oh là là on a... Oh C'est horrible à voir. Du coup, chaud t'animes deux streams. C'est vrai T'es là, saxi Coucou Pensez à mettre le code SHOH1 et abonnez-vous ici et pas chez ce chien de saxy les gars. De toute façon je le tue donc ça veut dire que je suis meilleur donc il faut que vous vous abonniez ici. On y va les gars. Oh là là, regardez ça troll, et voilà, et oui, vous voyez ça ça existe pas. Oh <rire> ah, le bouffon Bouffon Vous voyez Tous les oh tricheurs bon. là. Hein, les tricheurs de merde. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font Bouffon, va. Mais quel bouffon J'en ai connu des bouffons. Eh, voilà, regardez. Il a activé pour la peine. Oh, là. Oh, ça va toucher. Oh, oh il a... Il a touché deux ennemis. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais hein. il a touché deux ennemis. Hein. Tu sais, ça, ça que Z, Le truc, c'est qu'il a une communauté euh, un peu qui lui ressemble pas mal. Genre, ils sont... Euh... Les mecs sont. J'ai pas envie de dire qu'ils sont stupides, tu vois, mais euh, ils sont euh, un peu attardés. Et, euh, et je suis quasiment sûr que je peux leur faire croire que je cheat. Ils regardent pas à travers la colline, quand même. Oh oh, oh le salopard Oh là là, ils vont à travers les buissons C'est le nouveau cheat, ça, en plus. Oh là là Oh là là là là ah, ouais, hein, là ça reporte fort. Hein. Ah ouais. Mais bizarrement, il va avancer. Vous allez voir qu'il va y avoir un ennemi à un moment. Je bombarde comme un taré, les gars. Alors qu'il a pas de drone, c'est pas vrai. Il a pas de drone, hein. il a rien. Oh Regardez. Ah, le lock. Oh là là, c'est impossible ah de oh faire ça. Oh oh. Ça, jamais personne de la ville ne voilà. l'a fait. C'est. Oh, a... oh non, c'est pas beau. Mais que fait Activision Regardez il troll ah, C'est bon je pense qu'on a à faire un cheater les gars 11 kills c'est impossible de faire 11 skill sur Warzone Sachant que le record du monde est de 9 il me semble Si je dis pas de bêtises Ah ouais non Oh oh, oh. Ouais donc là il a désactivé Je pense qu'il a désactivé les gars Ah non il a réactivé vous avez vu Ouais oh. Oh, Il a un point rouge derrière vous avez vu Oh là là Oh non. J'ai connu ce susciteur Non je pense pas mec, personne connaît. je <rire> cherche non ça me dit rien Non sérieux Il a le camo ultime et tout, Eh ouais niveau 31 alors le camo ultime euh, euh, euh, C'est pas possible oh, oh il a oublié d'activer Oh il a fait une erreur je pense Le mec a oublié d'activer le même bot là Oh merde Ah si vous regardez, une un headshot, eh, c'est bizarre Il fait que des... Non il y a, il a vraiment ce mouvement les gars, gars. Ah cette odeur Ah ouais... Non non ça me dégoûte. Merci Shinoda pour ah, les 6-7 gifs. Ça va aller sur Youtube ça. Tu es Vegeta, alors déjà tu es Vegeta, c'est impossible euh, qu'un Super Saiyan se fasse. Oh la la la la la la la la là la là là là là là là, oh là là, merde, oh merde, les mecs, non mais non, mais y'a plus. Oh là là. oh mais oh, voilà, il vient de tuer trois gars, une balle là. J'arrête de coincé ouais, mon tapis. J'ai jamais vu ça, hein. vraiment, hein. en 15 ans de Call of Duty, <rire> c'est une première. Ah les gars, il faut faire des efforts quand on est ah un là spectateur. Oh là là. j'en oh, ai des frissons, hein c'est horrible. Hein. Eh ben on est là, nouvelle saison, et malheureusement, il y a déjà des tricheurs, c'est. Assez ah, catastrophique. Hein. Déjà les gars je suis plutôt fier des shots qu'il y a eu. Oh J'ai eu le kill Comment il a su il a su... en plus sur la map ça s'affiche pas quand il y a un véhicule qui arrive, donc c'est vraiment... Oh là là Bizarre c'était quoi, un headshot encore ça mesdames et messieurs non Ouais je connais personne qui peut enchaîner un headshot par un headshot. Ah oui là il a désactivé, là il a... oh il a vu un truc à travers le mur, voilà, vous voyez Là il a vu quelque chose à travers le mur. Oh, oh. Et voilà c'était un quoi les gars je vous laisse deviner un headshot oui un headshot c'était pas encore un headshot ça, ça fait pas deux headshots d'affilée là c'est Aaron Arry Thank you dude I, I win world I'm the best European player my friend <laughs> Ça va queener lors du master kill. Ah les gars, ça va, ça va hurler lors du master kill. Et y a tout le monde qui va devoir payer des. des... Oh ah ouais tu vois. moi ah, bon, je. Ah, bon, je suis le boss ah, les voilà. mecs. Vous voyez il fait ça, donc là c'est vraiment euh, signe que c'est un hacker. Il a désactivé son shit, il a enlevé le M-Bot headshot là machin. là Vous voyez, il a désactivé. C'est quoi ce bruit M-Bot activé. C'est quoi ce bruit, regardez, il a mis un headshot du coup. Deux headshots à ce moment-là. Quand il y a eu le bruit, M-Bot activé. Sachant que ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est forcément lui et pas moi. Comme par hasard, il y a eu deux headshots C'est ça ton problème, t'as fini le jeu. Eh <rire> hey bro, why you go alone Attends, House. House. Putain un cas ouf, t'as eu les pruneaux qui prennent Pef pef. qui va se passer bizarrement dans quelques secondes les gars vous le savez hein. il voit à travers le grillage il voit à travers le grillage moi perso je ne vois rien là je vois oh là là la galère les gars Je pas de plaques. Mais. Allez, ah, galère. Hein. Ouais, de loin le K31, c'est une horreur. En plus, y'a plus de goulag. Y'a plus de goulag. C'est les. Euh, ils, ont, ils ont le shoot des dieux en ayant des déplacements de merde. Je pense que le grillage Ça, bloque les bot les gars. Je crois que... Euh, et vous allez voir bizarrement quand il sera pas derrière le grillage le mec. Et voilà il touche bizarrement. Voilà. Il a pas vu. Allez allez allez montre toi montre toi montre toi. Voilà toi quand il a pas de grillage. Il a pas vu. Voilà quand il a pas de grillage les gars. En fait c'est ça les un bot les un lock en fait si vous voulez. Je vous explique. Hein. En fait je crois que... À Enfin, c'est pas je crois, il y a eu un communiqué très très officiel sur. Euh, sur euh, oh, comment il s'appelait ce site Ah, il faisait vraiment mal celui sur, à droite. Ça. Call of Nouille Call of Duty. Call of Duty qui est un site bah, qui, qui référence tous les trucs de Call of Duty. Et en fait, sur Call of Duty, ils expliquaient que bah, les grillages bloquaient les, les m les, les M-Bots, ouais, etc. Et, non et, problème, et là, là, ça se voit quoi. Là, c'est un truc. Euh, bah. J's... Il n'y a pas besoin de photos, il n'y a pas besoin de. C'est un peu un genre, bac, genre enfin, limite du 50-50 les, les gars. gars. Dès que les gars sont sortis du grillage. Ben forcément... Mais oh, si tu rentres dans le match, match. Force, ouais. ils ont pas de chance. La source, oh. t'inquiète c'est vrai, oui oui, euh, la source c'est ça, okay. t'inquiète c'est vrai. Thanks for info. On, on me l'a dit, on me l'a dit, t'inquiète. Ah, on sait pas pourquoi ils regardent le bâtiment, mais au fond de nous on le sait pourquoi. Oh là là, 1-3. Bizarre. Faire des 3-6 euh, c'est quasiment impossible Demande de reconnaissance de la zone Un drone arrive sur le cadre Vous avez vu il avait sur le Mlock Oh putain mais il a la chatte H20 cadeau Can you help me bro Help me fast please C'est bizarre, hein C'est bizarre, deux têtes. Il a même pari à son pote, vous avez vu C'est bizarre. Il pourra pas là aussi. Ah, je savais pas qu'on pouvait ça, bien vu. En fait, c'est un... une trajectoire que, que induque le cheat pour lui dire où aller pour contourner son ennemi. C'est un nouveau cheat en fait, c'est un peu comme Mirror's Edge avec les parcours et tout. Il y a des flèches en bas qu'on peut pas voir nous. Et en gros, il te dit quand, où est-ce qu'il faut aller, quand sauter. Ah, c'est nouveau ça, mais faites-moi confiance, source, t'inquiète toujours. T'inquiète, c'est vrai. Autorisation de lancer la frappe aérienne. Plus que 5, terminé la mission. Ah oui, il, il, il s'en sort bien avec le masque à mort. Hein. Il s'en sort quand même super bien pour la rota. Hein. Ah là, il peut faire la rota de sa vie. Hein. Oh le bâtard. Oh, headshot encore! vas headshot encore! Oh. Euh, c'est pas headshot, mais c'est un headshot quand même. Si, si, c'est un headshot. Oh, oh oh! Non, faut pas que ce cheater gagne, les gars. Il a, il a pas vu. Il a pas vu. Euh, je veux dire, ouais, il a vu. Oh. Comment il sait qu'il y a un mec là? Comment il sait qu'il y a un mec là? Ouais, ouais, ouais. Comme par hasard, il peut. Euh... Ouais, J'ai non, non. perdu, les gars à cause de la zone. C'était ma chance de gagner là. Je viens de la rater. J'ai senti que c'était un tricheur, je suis mort par lui De toute façon, je... Personne doit me tuer à part des tricheurs, on, on le sait tous hein. euh... Mais euh, vous voyez Let's go les mecs le pif, les gars. Ça c'est de la game Il a mis le pif hein. C'est une honte hein. C'est une honte Regarde le skin il est jamais What sorti, il existe même pas J'ai jamais vu un skin qui brillait enfin, What the game la rotation dans le gaz était magique ouais, Ah ouais, bah... Insane Temps fort pour le dénoncer sur Youtube oui, Hey SackZ SackZ Fuck you SackZ <inaudible> Fuck you, man Fuck It's you Cheater, dude <inaudible> activé oh, oh What do you say <inaudible> Cheating Oh my god <inaudible> I can't believe <inaudible> Je vais sur Discord Dites-tu que j'arrive sur Discord Salut bro! Oh, salut frérot! Hein ouais! Et toi, et toi mon bro? Bah, ça va super bien! Mec, mais tu tombes super bien, je viens de finir une game là. Il y avait un cheater que je ne spec, genre il m'a tué dès le début. Non, et ouais. J'ai dit à mon chat. Et tout, ouais. Et et genre, gars, il, j enfin, mais genre, il t'a tué, ouais. tué au spawn et il t'a refumé dans le goulag, c'est ça? Euh ouais mais j'ai vu direct que c'était un tricker, du coup on l'a suivi. Ouais. Et Dis toi que bizarrement on est d'accord que le record, le, le record de, de kills sur Warzone c'est 7 ou 9, je sais plus. Oui, oui, avait 24 kills. non voilà, sur... Ah bah ben, c'est vrai, ouais. j'espère que ta porte en masse. Hein. Ça, ça n'existait pas, enfin euh, il avait un skin qui n'existait pas avec les yeux rouges. Ouais. ouais. Cette ouais. matinée c'était vraiment catastrophique, gros.